Nous vivons aujourd'hui dans un monde où nous ne sommes plus nous-mêmes. Nous sommes les critiques, nous sommes les rumeurs, nous sommes les apparences. La société, cette putain de société, nous agresse. Nous saute à la gorge et se bat jusqu'au bout pour nous ranger dans ces fichues cases. Nous n'avons plus de personnalité, nous n'avons presque plus de cœur. Les gens nous regardent bizarre bizarrement. Quand on leur sourit dans la rue, ils nous regardent avec mépris, de la tête aux pieds, des pieds à la tête. Chaque jour qui passe, chaque heure qui s'écoule. Tout cela signifie-t-il la fin du monde Enfin, la fin du monde. C'est bien trop grand. Il faudrait dire la fin de l'humanité. Je voudrais redevenir l'enfant innocente que j'étais, ne plus poser toutes ces questions, ne plus penser à ces choses si sombres. Oui, j'ai peur. Papa, maman, j'ai peur. Je ne veux plus vivre dans cette société. Je veux vivre loin de, la, de ça. Loin du monde quand ça m'explosera. Comme je suis encore au lycée, j'ai pas encore vraiment l'accès direct à la, la société que les beaucoup d'adultes maintenant sont doivent faire face. Mais je comprends, euh, je commence déjà à ressentir des, comment dire, euh, par exemple, il y a beaucoup de gens, les professeurs, les parents ou les amis même, euh, impose, nous imposent des valeurs qu'on doit suivre pour. Euh, pour ne pas se sentir différent des autres parce que si on est différent, même si c'est positif, on, on est très souvent expulsé d'un groupe. Je suis arrivé en France il y a trois ans et j'étais en Asie avant. Du coup, j'étais plutôt euh, affecté par les normes de, dans, en Asie. Enfin, par exemple, en Asie, il y a, on ne peut pas parler en, pendant les cours. Alors qu'en France, il euh, y a des gens qui parlent et, par exemple, le professeur ne remarque pas forcément. Du coup, quand j'étais en Asie, il y avait des gens qui sont élus dans la classe pour euh, dénoncer ceux qui parlaient euh, pendant les, les heures de cours. Du coup, quand j'étais arrivé en France, quand je voyais des gens en train de de jouer ou bien de parler, j'ai tout de suite dit au professeur, ce qui n'a qui pas beaucoup plu euh, aux camarades, ce qui et après ça a causé un peu mon expulsion dans, dans la classe. Ça a été un peu dur parce qu'au début je ne savais pas que mon comportement était différent des autres, c'est eux qui m'ont fait remarquer, en, par exemple en ne parlant plus avec moi ou en, en m'insultant ou en même des fois en me frappant du coup. J ai, j ai, ça a été un peu brutal, mais j'ai vite compris que je ne pouvais pas garder les, les anciennes habitudes que, que quand j'étais en Asie. Il fallait que je change pour pouvoir bien m'adapter à cette nouvelle vie. Puisque c'est moi qui, est, qui viens d'arriver dans cette nouvel environnement, c'est plus à moi de, de m'adapter aux autres. Et aussi, c'est difficile de changer le, les autres, mais c'est facile de, de changer euh, soi-même. Du coup, je pense que c'est plus euh, à moi de changer. Maintenant, comme je comprends mieux les, ce que, les valeurs de, en Europe, du coup, j'arrive à bien m'entendre avec les autres. Il faut vraiment... Pour l'instant, je pense que je suis l'énorme, même si des fois, ça ne me plaît pas, mais je fais semblant de, de, par exemple, aimer quelque chose que une autre personne dise pour euh, pas me sentir différent des autres.